Yes, yeah, c'est merde la Porsche. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Euh, sans surprise, on se retrouve en direction du boulot. Je suis grave content d'avoir récupéré mon retard. Je voulais faire voir quasiment instantanément. Ah ouais, jour férié, on est mardi, mardi 1er novembre. Mais euh, jour férié, mais jour pas, pas chaud, malgré tout. Donc je vais au boulot. Il me semblait bien, je savais plus où j'allais là en prenant la parole, mais en fait, je savais même que j'avais réfléchi à un truc à vous dire. Et il y a quand même un peu de monde étonnamment, je m'attendais, parce qu'il personne, personne, personne. Et en fait, non, il me laisse passer, lui trop gentil. Le changement d'heure il est cruel. Hein. Là il est. Bon déjà mais j'ai pas changé la moto. Donc euh, il va être 6h, il fait déjà euh, pas nuit noire mais pas loin. Hein. Alors qu'avant ça allait encore à peu près quand on partait bosser quoi. Voir euh, les derniers temps, on avait carrément le soleil dans la tronche. Incroyable. Et par-dessus tout, en deux jours là il s'est mis à faire bien plus frais. Ah ouais c'est dense ça, je ne refais rien pourtant. On remarque c'est des gens qui sortent là en vrai, à cette heure là. Si j'avais eu des horaires en euh, mot en roulant ce matin, peut-être qu'on aurait été surpris dans l'autre sens. C'est-à-dire que là vraiment on n'aurait trouvé personne. Mais là c'était effectivement des gens qui sortent. Euh. C'est pas si anormal finalement. Quoique, en vrai, il y a boulot demain ça aurait plutôt été hier soir ça. Bon, écoute, on va pas toquer à chaque carreau non plus, hein. on n'est pas. On n'est pas Murdoc l'enquêteur bah, c'est dense mais ça roule allez je pense que ça passe pourtant faire termine de travailler pour mieux rentrer ouais, j'ai même pas regardé le le périph et tout ça quoi. Bon. Le saut dans la connue. Il fait froid. Il y a moins de vent qu'hier, mais il fait froid là. Ça, bon, bon, bon. je suis bien couvert, je le sens pas. Et là, c'était bien ce que je regardais hier. Il reste un peu toutes les sortes de carburants. Ici, c'est hors de prix, par contre. Là, l'eau. Ah il y a une personne qui m'a demandé de lui faire un clin d'œil dans une vidéo. Donc euh, voilà. Bon vous n'avez pas vu mes yeux mais je vous demande de me croire. Euh, J'ai fait un clin d'œil. Il <rire> y a des étages entiers qui restent allumés la nuit. C'est quand même n'importe quoi. Je suis trop content, il m'envoie à Clermont ce week-end Clermont-Ferrand, en Auvergne, la terre de mes ancêtres La dernière euh, La dernière date qu'on a en commun avec Deep Purple Donc je vais les Faut pas être plus clair Plus clair, on avait un contrat sur trois dates avec eux Et c'est celle-là, la troisième Et c'est encore moi que j'y vais Je suis trop content oh, Le Noctilien 24, je l'ai pris En deux ans Régulièrement, quand je bossais sur une péniche en événementiel, on faisait 18h, 6h du matin. Et donc, euh, bon, 6h, tu les transports, mais quand tu finissais un peu avant, noctilien, ma man. Merci d'être été. Ok, merci d'être resté jusqu'au bout. Bonne soirée, partagez, mettez un petit pouce et un commentaire. Euh, et puis voilà, rendez-vous demain, 18h. Je vous fais des bisous, ciao